Bonjour à tous, c'est Amandine Carté, animatrice multimédia pour lespace hiver de charlie Belmont communauté Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une application sur votre portable pour vous permettre de stocker vos cartes de fidélité. Stockard est une application gratuite, disponible sur l'App Store pour les iPhones et sur le Google Play pour Android. En passant par votre Play Store sur Android, ou App Store sur iPhone, dans la barre de recherche, tapez « Stockard », cliquez sur « Installer » et l'application se chargera sur votre téléphone. Une fois l'application Stockard installée sur votre téléphone, ouvrez-la. L'application vous propose d'ajouter votre première carte. Ajouter une carte est facile. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le bouton rouge en bas à droite de votre écran, Ajouter carte. Choisissez l'enseigne correspondante à votre carte, par exemple, Gamme vert. Tenez votre carte devant l'appareil photo, côté code barre, pour scanner la carte. Procédez de même pour toutes vos autres cartes de fidélité. Si vous ne trouvez pas l'une de vos cartes dans la recherche, Cette carte vous propose d'intégrer manuellement une autre carte. Glissez le code barre et vérifiez que le numéro qui s'affiche est bien celui qui correspond à votre carte. Cliquez sur Fini. Votre carte est ajoutée. L'intérêt de Stockard réside dans le fait qu'une fois vos cartes de fidélité renseignées, vous pouvez accéder à des offres en bas de votre écran au milieu. Ces offres correspondent à vos cartes, mais également à d'autres magasins susceptibles de vous intéresser en fonction de vos centres d'intérêt. Sur l'espace consacré à chaque carte, vous pouvez enregistrer vos informations de connexion en ligne qui vous permettent de retrouver vos points fidélité ainsi que les offres vues précédemment dans l'onglet « Offres ». Sur cet espace, vous pouvez également prendre en photo l'avant et l'arrière de votre carte pour plus de sécurité. Dans « Paramètres » en bas de votre écran d'accueil, puis dans « Compte, vous pouvez choisir d'enregistrer vos données afin, lors de l'achat d'un nouveau smartphone, de pouvoir réinstaller l'application et de retrouver vos cartes enregistrées, vos soldes de points. Tout cela sera restauré par le biais de l'adresse mail que vous renseignerez pour le compte. Merci d'avoir suivi l'Espace Cyber pour cette nouvelle vidéo. Maintenant c'est à vous, vous pouvez installer Stockard. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé lors de la parution de nouvelles vidéos.